Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, commenter euh, euh, ce que dit le catéchisme de l'église catholique sur l'enfer. Donc l'enfer qui est une séparation éternelle d'avec Dieu. Donc euh, je, je vous conseille de, de regarder euh, la vidéo que j'ai faite sur le, sur le ciel et comment y aller. Parce que là c'est en quelque sorte la suite de la vidéo. Euh, donc euh, donc, ce sont les articles 1033 à 1037 qui parlent de l'enfer dans, le, dans le dernier catéchisme de l'église catholique. Euh, alors nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer, mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Autrement dit, il faut aimer pour éviter euh, l'enfer. Et là je vous renvoie à ma vidéo sur l'amour, ma, ma vidéo sur, euh, sur l'amour. Euh, sur, oui, sur euh, mourir en péché mortel sans, sans en être euh, repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix euh, libre. En fait, euh, quand on va en enfer, c'est toujours par notre propre choix libre. Parce que ça, ça veut dire que on a négligé Dieu, on, on s'est négligé, on a négligé euh, les autres. Et euh, en fait, quand, quand, on, quand, on, quand notre âme apparaît en jugement après notre mort, euh, nous sommes confrontés à la vérité. Et euh, en général, ceux qui sont loin de Dieu, loin de l'amour, se prennent une telle... Euh, un tel choc qui se précipite en enfer, en fait, c'est c'est comme ça que ça se passe. Euh, alors euh, alors pour parler de, de l'enfer, les, les écritures parlent d'un feu qui ne s'éteint pas, d'une fournaise ardente, d'un feu éternel. Et euh, on a aussi euh, donc euh, ténèbres du doigt où les pleurs où seront les pleurs et les grincements dedans, Donc c'est euh, l'enseignement de l'église affirme l'existence de l'enfer et son éternité donc voilà un dogme un dogme infaillible l'enfer existe et il est éternel les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers où elles souffrent les peines de l'enfer euh, et la peine principale consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu et, euh, donc Dieu est en joie, bonheur amour absolu, je, je pas indécent. Et malheureusement, euh, l'Église, après surtout après le Concile Vatican II, insiste plus sur la miséricorde de Dieu, euh, insiste sur son amour, certes, infini, mais malheureusement, euh, on, du coup, les, la plupart des, des sermons que j'entends ne parlent jamais de, de la justice de Dieu, la justice inexorable. Qu on, on en a l'exemple... Euh, une foultitude d'exemples dans le dans, dans l'Ancien Testament, je peux vous dire que ça rigolait pas. Hein. Euh, on lapidait, euh, on lapidait euh, pour, pour pas grand chose. Hein. Donc euh, c'est là, pourtant c'est la loi mosaïque. Donc euh, il suffit que Ève ait mangé un fruit pour que euh, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre et on ait la mort, la maladie, la, vie, la, la vieillesse, etc. Tout ça parce qu'on a désobéi au seul commandement, enfin c'est Ève et Adam, euh, pour, une, pour un fruit manger voilà, enfin je vous laisse méditer là-dessus. Euh, euh, donc voilà, une parole très importante de Jésus. « Entrez par la portée étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il en est beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Donc, euh, effectivement, euh, encore une fois, la, la Vierge dit qu'à l'heure actuelle, 85% des âmes vont en enfer, c'est-à-dire plus de 8 âmes sur 10 vont définitivement, éternellement, souffrir les pires tortures pour l'éternité dans l'enfer. Donc, euh, soyez des 15%, ne faites pas la porte étroite. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel, et y persister jusqu'à la fin. Donc, euh, voilà, euh, moi je vous invite à, à rester vigilant, euh, euh, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Euh, et donc, euh, il, faut, euh, il faut être prêt, être prêt... Euh, à mourir à, et à rencontrer notre Seigneur, euh, il faut être vigilant, veiller en tout temps, être prêt, voilà, donc euh, soyez prêts, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.